Et bien le bonjour, bien le bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Draken sur Ivasan Studio. On se retrouve ce soir pour continuer notre aventure sur Borderlands, Gotti Hanun et je suis accompagné de Jake. Bonsoir Jake Oui, bonsoir. Du coup, nous allons essayer de terminer notre fameux niveau euh, de Borderlands qui euh, nous avait bien énervé. enfin, moi m'avait bien énervé <rire> la dernière fois qu'on l'a fait. Euh, Est-ce que tu es ready, Jake Tu es chaud patate Euh... Oui. Est-ce que j'ai toutes les... Oui, je pense que j'ai toutes les munitions. Oui, normalement, quand tu commences une partie, es en t'as as toutes les munitions. Ah, je ne savais pas, ça. Euh, t es, t es... Ah oui, c'est... Du coup, c'est vrai. Il faut, hop, jouer en muet. Hop, voyez ouais. Et du coup de mémoire. Oula, oh j'ai l'habitude de Tinetinable. Euh, de mémoire, enfin moi j'avais refait mes talents, mes points de talent. Euh... Euh, j'avais refait mes points de talent, mon arbre de talent. Euh... J'avais enlevé le truc de réanimation là qui servait à rien du tout. Euh... Et euh, l'augmentation de. Enfin non, la santé je l'avais pas pris. Et j'avais pris le missile autoguidé. Comme ça, j'avais deux arbres de talent, entre guillemets, à moitié full. Comme ça, on était bon. Euh, bah, tu me dis quand on y va. Je pense qu'on peut y aller. Bah, c'est l'arène, hein, c'est ça Ouais, c'est ça. On va continuer notre... l'arène. On s'était arrêté à la deuxième arène. Alors, je sais pas si ça va reprendre au la... même nombre de vagues. que on s'était arrêté. Euh de mémoire la reine elle est en dessous c'était le truc hérédien euh, bizarre là oh, c'est ici angélique Yo et euh, j'espère que euh, on va pouvoir pas se retaper les 25 manches il hmm. au et y a de grandes choses que si oh. alors c'est parti euh, On recommence ce qu'on mange bien. Allez. Euh, je pense qu'on recommence manger. Ouais, round. C'est ça. Donc du coup, c'est parti pour les 25 rounds. Allez, let's go. Donc on n'oublie pas, première vague, c'est les gens habituels. Euh, euh, deuxième vague, c'est les flingueurs. Troisième vague les bruto, si je non, dis pas de bêtises. Mais... Il pique euh, les KPR. Il où bah Non, t'inquiète, t'inquiète, je suis en... Ah, voilà. C'est mieux avec la tourelle qui balance des missiles. Il est où le méchant Ah. Et il est là-bas. Et du coup oui, ma... oui c'est vrai il y a le. on voit le... les gens en bas. Et du coup mes points de talent euh, me permettent oh, si j'arrive à viser bien sûr, euh, dès que je touche quelqu'un, je.. Euh, euh, je réduis ma compétence de 2 secondes. Ah oui, euh, le, le, le rechargement de ma compétence de 2 secondes et euh, ça peut être effectif toutes les 5 secondes. Donc, ça pourrait être pas mal. Et elle tire des missiles maintenant. D'accord. Allez, c'est parti. La vague des flingueurs. Oh, sérieusement T'as besoin d'aide Non, non, c'est bon, t'inquiète pas. Hop, la petite tourelle, on joue pas. Ah non, le missile du coup il se lance pas. Je suis déçu. Je suis déçu. Ah oui c'est vrai, ma tourelle, elle fait des dégâts électriques. Il y a une brute derrière. Voilà une autre vague. Il faut de la santé. Elle est où, la santé ah, C'est bon. Euh, je crois que c'est la... pas les Brutas. Non, les Brutas, c'est les derniers. C'est ouais. quoi Ah oui, c'est la Horde. C'est vrai, c'est qui court partout. Oui, il a pop devant moi. Nice, il m'a fait peur. D'accord, ok, c'est le bordel. Après euh, normalement on peut éviter les coups, hein. Si J'arrive à viser correctement attention derrière. C'est bête qu'on n'a pas de batteuse. On a une grosse mitraillette là. Euh. Euh, il est où le dernier Il est là-bas. Ah il balance des, des haches, là. Hop. Oh. Euh, Le public est en force ce soir. Ils adorent savoir voir terminer une vague, pas vrai Une mission. La vague des brutasses. Voilà, les vilains méchants Et là, on va pleurer. Ah mais du coup, oh, c'est débile ça que le missile part vers le Oui c'est vrai que j'ai mes grenades moi. Qui se téléportent. Mais c'est quoi la hitbox e T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Oh non, chérie, ça me va pas? Le jeu est trop difficile, pourquoi? Putain, ah, ouais, je suis. Ah, ils sont embêtants avec euh... Et Get jeu, tu pars. Il est où le dernier Il est là. Côté nord. Voilà Du coup tu vas rester. J'espère Oui. Le heal, le heal, le Et là du coup c'est le boss. En général c'est pas les boss qui nous embêtent le plus. Euh, ouais non c'est les Brutas. Et encore, ce, là ça va parce qu'on a. Souviens-toi que normalement, euh, on a, ils ont un bonus là. Enfin, on a un bonus ou un malus à chaque round. Hmm. Le... Ah, puis le coup de la réduction de dégâts là, c'est n'importe quoi. Ouais, oh, ok, d'accord. se taper c'est moi ou il est pardon oh non. oh non non non non non oh non non non non non non non non non non non non non non non non non non ah vache! Ah, qui a tué non? Ouais, c'est moi qui l'ai tué. J'ai tué, heureusement, à... je pouvais viser avec eu... Euh, comment? Ah oh, mais non, c'est vrai, j'ai pas mon arme d'habituel, c'est ça que je me dis. Suis... D'habitude, je... je vais bourriner mieux. Ah, uh, là, là, viens, viens, viens, cours, Ah, oui, c'est vrai, c'est le, le loot. Oh, prends-le, prends-le, de toute façon, il est pas ouf, je pense. Je sais pas si j'ai réussi à tout oh, Je me souviens, j'avais pris, j'avais la grosse mitrailleuse. La mitraille euh, légendaire. Mm. Euh, du coup c'est parti, round de 2. Et ils ont les bonus. Et C'est quoi le bonus Les ennemis. Oh, ça, ça, ça, ça Franchement ça c'est le bonus qu'ils ont tout le temps, ça Tant qu'ils ont pas le truc qui court plus vite. Au bon, moins on est bon. Allez. Juste en face, c'est pas cool. Voilà. Je me souviens comment on prend l'arme aujourd'hui et on brûle. Oh, oh, oh. tu cool. mmh. fais quoi, Jake Tu fais quoi Tu Pas ouais. mourir, hein. faut pas mourir. Ouais. Il est où le dernier euh, le, Par contre, on voit que j'ai beaucoup moins de vie. Allez. La vie ne te régénère pas à fond Je suis déçu. Ah Ça, tu vas pas aimer. Après, ça va, c'est la Horde. Ah non, ah non c'est vrai c'est.. C'est flingueurs. Il spawn tout au fond là-bas. Et bien sûr les coups critiques sont inutiles. C'est très sympathique pour. Hop. Okay. Euh, vraiment ils sont insensibles aux critiques. Oh oui, c'est ça. Parce que j'ai pas l'impression. Non, euh, bah, bah, normalement, quand tu leur tires dans la tête, tu n'as pas de critique, normalement j'ai bah, je j'ai ça critique, ça s'affiche quand même et j'ai eu un OS, ah ouais donc... Euh... Ah, ok, c'est bizarre, normalement c'est... Bon, tant mieux pour nous Oui, oui. Tant mieux pour nous, les joueurs et les ennemis... Ah non, ah, j'ai pas celui-là. Et la vitesse. Ouais, c'est la vitesse et en plus c'est la horde. Bon, ça va. Ça va, c'est la horde. Ah oui, mais pas euh... En plus, c'est embêtant, moi, c'est que la porte, oh, je pourrais les tuer facilement, mais, euh... Comme ils sont résistants au feu, on a mis fait fait zéro dégâts. Euh... Oui c'est vrai. Il faut pas que je lâche le bouton. Voilà. Alors, C'est. Heureusement ça. J'ai fait un tout. tout... Du moment qu'on a passé avec la vague des bruitasses, je pense que ça, ça passe. Alors c'est quoi Les pistolets infusion de dégâts. Ouais. Et les bruitasses. Tu te dis que t'es dans la mouise mais tu n'as pas encore affronté la fac brutale Oula Ah oui en plus c'est les euh, les gardiens là Oui, c'est fait carrément beaucoup moins de dégâts. Oh, <rit> C'est pas un peu de passer... Voilà... Ah. Ils sont relous ouais. on, va, on va pas réussir, hein, je pense... Euh, Moi, j'ai mourir, hein Effectivement. Ah, Je suis mort aussi, C'est pas possible, ça... C'est vrai qu'il faut leur faire des coups critiques à eux, mais... Ils vont tellement vite. Ouais, surtout qu'en plus avec leur bouclier à la... Quoi Allez Le coup du pistolet, mais c'est n'importe quoi sérieusement En plus ils font la typose quoi. C'est Eh hein. B euh, non. S'il vous plaît pas ce truc de pistoles naze NON il le garde en plus c'est la vague boss Oh c'est horrible C'est quoi ça Tu veux affronter une maths une vraie maths alors accueillons le puissant Fledge voilà. Qu'est-ce que c'est que ça c'est le premier boss Um, je vais mon chargeur sur ta ponche. Tu te souviens plus, c'est le premier boss qu'on a. a... C'est lui avec le lance le... Oui. le fusil à pompe. Ouais. C'est pris pour Ghost Rider le truc ou pas Ouais, là carrément, là ouais. Là avec la, la mitraillette, euh... <rire> je pense que c'est le meilleur à faire. Le loot, le loot! Alors attends, qu'est-ce qu'on a comme loot Nul. Nul. Oh. Oh. Plus le défi du pistolet. J'espère que le défi du pistolet il va pas rester jusqu'à. Oh, a chaque problème. fois. On, je... on est encore avec ça euh, bah, J'espère que je crois qu'il va rester. Ah non, c'est bon. Je crois que c'est la dernière vague qui reste. Les ennemis affichent des dégâts supplémentaires. Oh oui, allez, allons-y. pas comme si on avait gagné déjà assez. Où est-ce qu'il spawn Où est-ce qu'il spawn Il spawn en face. Ah, je sais que tu Là, d'abord. Si je me demande où est-ce qu'ils vont chercher les endroits de spawn, parce que c'est bon la vache. T'es bon, t'es bon, les fionnes. Euh. la horde.. Ah non, c'est les flingueurs. des Allez bah vas-y. C'est l'heure de la base des flingueurs Ils spawnent tous là-bas. Et franchement, ils ont des lunettes de snipe, c'est pas possible. Ouais. Elle brûle, c'est bon. Il reste deux, 1 il boulim. Qui passez-vous Il a spawn tout là-bas, sérieusement Ouais, ouais. Je vais attendre que tu aies terminé, le round avant de te féliciter, d'accord Oui, mais allez, il ouais. fait rebondir les munitions aussi. <rire> Euh. Là courir, courir, courir, courir. La santé de joueur progressivement. Oh non ouais, c'est à côté de moi, comme ça on est bon. Je mets naturel. Ils sont suicidés sur toi Oui, oui j'ai vu ça. Euh. Il y en a encore un qui arrive qui est au fond. Attends, ça t attends, t attends, t attends, Hop, va. Euh, Il est où l'autre Il doit être planqué. Planqué Ah ouais c'est ça. C'est toujours le même hein qui oh, passait derrière son mur. Hein. En fait en Hop, euh... Alors on sort la mitrailleuse. Et on est parti, hop. élémentale oh oui ça c'est cool. Ils vont cramer Jake. Ton snipe c'est un élémental ou pas Oui. Là ah. ben, j'ai deux snipes. Un élémental que ah oui. je sais pas gérer et voilà. Que ah. Allez. Celui-là on tombe pour par contre, c'est embêtant que quand tu... tu te fais tirer dessus, t'as le recul. Là, qui. Euh... On se fait tirer de Hein Ils sont où les mecs Ah, ils sont derrière. Ils sont où Alors... Hop, euh... Ah j'ai un succès de un judo Ah ça donc c'est... Euh, as... Ouais tu, tu as tué... Euh, oui mais c'est que tu as tué euh, euh, 100 personnes je crois avec des dégâts électriques D'accord Alors est-ce qu'on garde ce défi s'il vous plaît Oui ah, bon, On bah... reste l'élémentaire Ouais on, re on reste sur l'élémentaire et c'est le boss Autant dire que ça va faire du Ghost Rider. <rire> On va attendre un peu. Allez, c'est va bon. C'est vrai qu'il y a des notations de pleps. Ok. Easy, oh ben voilà, hein. easy le boss. On peut garder ce bonus tout le temps. Euh, C'est cool les armes qui popent à l à... sous le sol. C'est bien le jeu. As... Tu vois des armes ou Il y en avait 4. J'en vu qu'une, moi. J'ai vu qu'un flingue qui était dans le sol. Il y a un... deux revolvers, un snipe et. Alors, s'il vous plaît garder ce bonus tout le temps on, on tu me dis sur quoi on est là en... oh ouais t'inquiète pas euh, les armes des ennemis ont des plus gros charges euh... okay. Mais on repasse euh, pas sur la ville enfin c'est plus élémentaire là euh, non non non là c'est là c'est les ennemis qui ont le plus de balles après c'est un peu inutile je trouve Alors, euh... Ils sont... Ah ils sont là. Oh, tu vois, genre ce bonus euh, pour la horde, ça aurait été... Oh, là. Ah, attends. Je ne bouge pas, j'arrive... Ah. Je ne l'ai pas vu arriver. Euh, il y en a qui sont là-bas au fond. Oula, attention, parce que si j'ai bien vu, il y en a qui a un lance-roquette. Oh, sérieusement Sérieusement C'est moi ou c'est toi... Euh, toi qui... Non, c'est toi qui... J'ai le pire. Euh, pourquoi ça spawn et ça touche Alors... Euh... Les ennemis sont plus résistants aux dégâts. Ah, yes! C'est l'heure de la des Sachant qu'ils ont 2% de, de, de santé en plus, euh, c'est cool, hein? se qu'on est sur nous aussi! oui, c'est carrément. Euh... Oh non! Allez oui. non. Je suis, je, non Mais je suis. Non mais. Je suis en train de spammer mon bouton E. T'inquiète, il meurt, je te raise. Et il voulait pas te raise. Oh, les, les mecs de la lance, c'est les, les pires mecs à tuer. Techniciens là. Ouais. Déjà qu'ils ont leur bouclier pourri. Attends, attends, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. bon. Allez. Il y en a sur... Euh, derrière nous. Il est tout au fond là-bas. Hop C'est bien, en bon, vrai, ça nous permet de remonter les niveaux des armes. Mmh. Euh, je suis à combien, moi, la mitrailleuse je suis level 17 au SMG. Les sont un peu ah, c'est la horde, attention. La horde, et ils font plus de dégâts. Donc là, il faut courir. Je pense que c'est mieux faire. Ha, <laughs> ha, Et le mec il te, il te campe c'est qui est complètement débile il te campe alors que alors que t'es au sol quoi ça enfin, c'est débile euh... hop les brutas s'il vous plaît remettez le bonus des mentales. les ennemis se déplacent oh non c'est celui qu'on avait perdu celui sur lequel on avait perdu la dernière fois et en plus je crois que c'était à ce round là. Je crois que c'était à ce round là. C'est horrible. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Les petits me font pas grand chose. Ah, ramasse, ah, y'a des gardiens. Je te laisse tuer les gardiens. C'est vrai, ils se battent entre eux. On vise les soldats dans ce cas. Ils se battent entre eux. Les gardiens. Euh... Euh, Merde, non, non, c'est euh... mieux de tuer les gardiens. C'est mieux, de faut focus les gardiens d'abord. Ah ouais bon Ouais, parce que, enfin, toi, tu peux leur faire plus de dégâts parce que tu passes leur bouclier, mais euh, moi, je leur fais zéro dégâts en fait. Et c'est, les pires. Parce que les dégâts, type... les dégâts type du gardien, c'est des dégâts électriques. Donc ça nous défonce le bouclier. Euh. bah c'est là, on l'a passé. On Attends, passé. on est à round. On est round 5. Manche 4. Euh non, euh, manche 5, round, 5, round 4. On, était, on a réussi à dépasser où on était arrêté la dernière fois. Oh non, le boss il va se faire plus vite. Non On va voir si tu les reconnais Celui-là oui. Euh ouais, pourquoi les Dlés <rire> Non oh mais sérieux, c'est quoi ces boss ils ont des lance-roquettes Alors les petits mobs, euh, non merci parfois. Putain wesh, vu. Aïe aïe aïe Non mais sérieusement Allez Je ça arrive, je vous arrive, je vous arrive, c'est bon, c'est bon, ça passe, ça passe, ça passe Merci. Wesh Il est où Il est où En bas. Il est en bas. Allez, crame, crame, crame, crame, crame. Burn, burn. <rire> voilà au moins c'est sûr on est bloqué à celui-là. Alors, c'est nul le trouble. Par contre, ouais, il faut de l'huile là. Ils ont mis d'huile ou pas. Mais... Euh, vague round 5 Allez Si on arrive à survivre à ce round-là, on pourra passer à, à, à, La map suivante, la dernière. Pourquoi t'as enlevé ton bouclier C'est ah pas moi. Ah non, tous les joueurs n'ont pas de bouclier et les, les ennemis ont des boucliers plus solides. Mais sérieusement, c'est quoi ces bonus Parce que là, on n'a pas de bouclier tout le long du round 5. Oh putain. Heureusement, bon, après le vie elle se régénère. Mais... Je peut passer à travers les boucliers. Euh, derrière nous, derrière nous. Oh, ça c'est le pire truc. Pas de bouclier, tout le monde du ruin, quoi. On va mourir quand ça va être les bateaux. C'est encore là-bas oh, sérieusement Y'en a derrière nous, là, il nous fait... Il fait un sandwich. Voilà là... j'aime ta vie, Hop, sanguine qui se prend les murs. Oui, j'ai vu ça. J'ai un petit GPS Allez, s'il vous plaît, remettez-nous les. Ah non, il y en a encore un! Ouais, ouais, ouais, ouais c'est bien S'il vous plaît! Change de bonus. Ah, ouf. Ouf. Ah, donc les ennemis, ils auront toujours un bouclier plus solide. Ok. Bon, tu peux faire ça que quand nous, on n'est pas de bouclier. Par contre, c'est la vague des flingueurs et c'est le défi pipistoles. Et ça, c'est chiant. Il y en a plus qu'un là. Ah non, j ai, j ai rien dit. Il y en a encore beaucoup. T'es où Au oh, final. Oui, t'es tout là-bas. Non, j'allais te. Et Sanguine qui se prend les murs encore. Ah oui, mais Sanguine, je sais pas. Il reste encore tous ceux là-bas. Alors, ils sont où Là. là. J'ai même pas le temps d'être tué, tu les tues déjà. Et là. Et le dernier, tout au fond, je parie. Allez, ça c'est fait. Ils sont mis les Il n'y a pas plus grand chose à tomber. J'en ai eu là. Oula! On court, on court plus vite. Oh, Et les ennemis aussi. Bon, après, ça c'est la horde. C'est parti Cours tout le temps, hein, Jake Cours pour ta vie, Jay C'est ce qu'on appelle les kiting, les enfants Et déjà que les nabos ils courent plus vite, alors... que ce va je parle. Ouais ouais tu me fais quoi Jake, Oh non pas ça, ça pas maintenant Il y en a pas un qui veut Je j'ai même pas fait exprès Mais il t'aime c'est pas possible sont tous sur enfin, toi chaque aussi, je, je désolé, euh... voilà, à chaque fois euh... Attends, là, restez bouger, restez bouger. Je à chaque fois... Attends, arrête objet arrête objet Ah, c'est un... fini, pardon. Oui, voilà. Récupérons de la vie, des munitions... La manche des brutasses... Ça quoi encore ouais, C'est oui. normal, normal, là c'est bon. Euh, les boucliers des ennemis se régénèrent plus vite et ils sont beaucoup plus solides. Euh non où est-ce qu'il spawn Où est-ce qu'il spawn Ah, oh, c'est les gardiens en plus Il faudrait que je chope une arme électrique. Ah, c'est bon. Attention, il y a les euh, techniciens de la lance derrière. Ouais. Derrière aussi, wesh ouais, je... T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète... T'inquiète, t'inquiète... Non, c'est bon, c'est bon, T'inquiète pas, t'inquiète pas Bon ben... Euh... Euh... Allez, on court. Euh... Je te laisse... Je m'occupe des... des mecs de la lance. Je te laisse... Te... Charger... Euh... Des... Euh... Gardiens il en reste beaucoup. Euh, mec de la lance, non. Je suis mort. Il me reste que deux. Trois. Okay, J'ai quatre personnes avec moi là. Non. Deux. Ils sont deux en fait. C'est bon. Il est en train de craver. C'est en fait c'est parce que c'est les tours à l'escorpio. Ah. Voilà. Allez, on régène la vie, le boss, et si on arrive à passer ce boss-là, on, on, on aura terminé. C'est sûr. Bah oui, c'est le round 5. On est, on est au manche, à la manche 5 sur le round 5. Mais on a fait trois boss, enfin 2 boss, là. Ouais. Ah euh, non, on me dit pas qu'on est qu'à la vague qu 3. Non, round 5, vague 5, donc c'est bon euh, et euh, les boss auront leur bouclier qui se régénère plus vite et un bouclier plus solide. Mm. On va pour le Red Jack. Eh bien bonjour Diez. Désolé je ne t'avais pas vu. Allez allez vas-y c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bonne aide en défense. Et Jake de nouveau en train de manger les pavés. Non, ça va. Ça va. Il est... Je pense que t'avais refait tes talents toi quoi Non. Non, non, pas. Ah, bon, c'est bon, on a fini Non, j'ai voulu garder les trucs à travers le bouclier, tout ça. Ah oui, mais c'est. je me souviens qu'on pouvait pas sortir. Euh. Bah si, tu te souviens plus Je m'y attendais pas. On euh... a pourrait... oui, est pourri. Oui, Attends, c'est quoi ça Ah, c'est oui, c'est vraiment la fin, ça c'est un Attends, j'attends, je sais pas, il y a un décompte. Est-ce que je vais avoir mon certificat parce que machin? Voilà, victoire, j'en ai fait. J'ai tué 175 personnes et toi 72. Du coup, j'ai le certificat de brutalité qui me donne plus en brutalité. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, t'as vu, on a. Donc voilà. C'est toi qui a TP ou c'est. Ça s'est TP tout seul. Donc la dernière fois, c'était un bug. Ok, ouf. Ah ouais, j'avais pas, pas envie de le quitter encore une fois. Euh, et donc aujourd'hui on va aller acheter du stuff. Ah oui, hein. <rire> boutique, hein. Pousse boutique. où la boutique. Euh, Au-dessus. Alors, qu'est-ce ah, bah, bah. que c'est ça Ok, j'ai bon, eu... Ah oui, j'ai eu peur. Euh, j'avais le jeu qui me disait, euh, non, je sais pas à quoi ça correspond, l'arme. Euh, le fusil à pompe, est-ce qu'il est mieux Non. Alors, je vais prendre le snipe électrique par contre, parce que ça va être utile, je pense. Il fait carrément moins de dégâts que celui que j'ai, mais au moins, on est bon. Une euh, mission, il n'y a pas besoin. Ah, oui, c'est vrai, il y a les kits d'opti, c'est vrai. Euh, shotgun à 180. Répétez un pistolet... Bah ben quoi Voulez-vous utiliser ceci Bah ben oui Et le jeu qui m'énerve mmh. je peux... Ah bah ben, vache je... Il voulait pas que je clique sur OK Pour améliorer mes, mes armes... Sniper Rife... C'est bon... Est-ce qu'on a un meilleur bouclier Euh. Et après, c'est là-bas. Ok. Euh, et après, c'est The Gully. The Gully. Euh, qui est. Euh... Où est-ce qu'il est, qu il, est Il est là. Alors. Euh. Je pense que je suis prêt. Euh, la ice. quête, c'est... Euh, comment on fait là, C'est rendu c ou c après. Là, là, non. Faut encore, on doit encore terminer la troisième zone. Donc faire 25, euh, les 25 manges dans la troisième zone. Et après, on aura terminé la quête de l'Underdome. <rire> si on survit. Si on survit euh, Je préfère dire Gulaï, parce que... Et du coup, toujours le même principe. 5 vagues, 5 rounds... Et là, par contre, ils auront, on aura trois bonus. Enfin, trois, trois, il y aura trois bonus potentiellement euh, malus. Par contre, non, il n'y a bah... pas beaucoup d'endroits pour se cacher. Tu yeah. trouves que fait mal un peu, alors. Oh, le gros caillou en plein milieu, dis donc. Euh, alors, c'est quoi les monstres qui spawnent C'est des, des, des, des petits euh, chiants. Attends, parce que... Ah oui, parce que moi je ne le les voyais pas. Bonjour Monsieur Il met du temps pour venir Ou oh, peut-être qu'il le <rire> bon en fait. Ok, il je... y a des tonneaux, fais gaffe. Ah Enfin, des bidons là. Ah oui, oui les bidons... Les... Ah oui, ils sont en haut. J'avais pas vu. J'arrive Jack Attends-moi je Suis le caméraman, attendez. Oh, il y a un TP. Comment ça, il y a un TP Bah, ben là-bas, il y a un TP, là, regarde. C'est un TP. Et youhou Hop Je suis de l'autre côté de la map. Ah, ouais. D'accord. Et du coup, tu peux faire le même sens inverse. Hop Alors, du coup, je pense que les ennemis pourront le prendre aussi. Ah, oui, oui, il y a des chances. C est, c est, c est enfin, sera. Si, si c'est bien codé. Ça ouais, va. si c'est bien codé. Oh, là, euh... vu qu'on a. On dirait qu'on est les commentateurs de leur vision <rire> Par contre, il est où le méchant là Le Joe là. Il est où Il est caché. Voilà. Oh ah, D'accord. Il était caché derrière la pierre. A même pas. Oh, on a une belle hauteur ici. Ouais. J'ai remonté parce que comme ça, au moins. Euh, J'aime si bien là où je suis. Si jamais, ouais. Enfin, après, attention parce que s'il spawn derrière nous. Euh... Oui. <rire> voilà. Euh, en plus, c'est la, la vague des flingueurs, donc. Euh... Bah oui, c'est meurt à l'où là ah, Bah oui, les, les, les flingueurs, ils se justement le niveau Ouais, parfait. Ah, Paria féroce. J'aime pas ça, passer Aïe, aïe. Oui, c'est que c'est prend... A... Non, non, non, non, c'est non, okay. Là où ça sert là-bas c'est juste en face alors euh, les pp ils sont tout là-bas est ce qu'on prend le tp euh... ouais, je pense que si on prend le tp par euh... ah, là le, le, le tp il bouge sur la, la map la mini map sérieux hein Ouais, ça... en gros, ça fait une... Si vous regardez bien, monsieur dame, euh... si vous voyez en haut à droite, ça fait une... Ben, la roue qui tourne, en fait. Et du coup, ouais, les ennemis... Euh... Je n'atterris pas forcément au même endroit. Ah bon Non, c'est la question. Ah, si, si, c'est toujours un STP-là. Si, c'est toujours... Euh... Si, tu es... En fait, c'est juste pour traverser la map, en fait. Ah. Regarde où je suis. Attends. Je fais les gens, je vais Tu reprends le TP, j'arrive Non, justement. Ah oui. Le TT. Ah oui, carrément. Bonjour. <rire> Bonjour Monsieur. Euh, la horde, Jack. la horde. Ah bah qui vient de me chercher. <rire> for the horde. Non, non. Si, for the horde. <rire> Et un peu for the alliance aussi. Hein. Non, non, non, que l'alliance. Ah mais du coup ils vont tous venir vers moi Oui Non, on m'a poussé <rire> Bien fait Voilà Le jeu il a dit non, tu triches pas Et voilà, voilà. et voilà, et voilà Comme il dit dièse, comme il disait dièse, tu, tu, tu joues avec le pavé. C'est bien, bouge pas, je peux avoir une grenade. Mais je bouge pas, je suis mort donc. Euh. Regarde, <rire> hop c'est ça que je comprends pas. Tu tombes au sol, il continue de t'attaquer. Du coup, j'ai juste à balancer mes grenades à tes pieds, puis c'est bon. Ah, non, j'aime pas ça. C'est avec vague des brutasses. J'aime pas ça. Non. Oh. ils spawnent en bas. Ils ont spawné de l'autre côté. Je crois qu'il y en a un sous mes pieds Moi j'ai un, un énorme qui me court après Ouais il y en a un il n'a pas compris où j'étais C'est très rigolo ah, Je viens me de derrière C'est bon Faut que j'arrive Voilà ça c'est fait ah, C'est très... oui, toi qui viens une passer là Oui c'est moi <rire> Et du coup, en fait, tu les fais bugger, regarde, ils bougent plus, mais oui, c'est pour ça que <rire> je trouve trop bien là où je suis. Oh, attends, parce que quand il y aura les boss, ça va être vraiment marrant. Hein. Ouais. Euh, Quoique, euh, je... euh, ouais, non, bah, non parce que les boss ils spawnent là, hein. ils spawnent euh, à, à la scène, hein. oui, mais bah, alors, justement, je dis si j'ai la scène en visu, ouais, et mais aussi ils vont t'avoir <rire> en visu, et t'as pas de rien pour te couvrir. Oh. Et du coup, bah, en parlant de boss, prépare-nous, prépare-nous. Car le voici. Allez. Ça va, le round 1, ça allait encore. Ah. Le petit. Je vois plus le roi, revenu. Et là il va vraiment faire son Allez. Paf okay. roi un petit petit. Et les récompenses, elles vont où ici Elles sont l'endroit où on a spawn. Donc euh, C'est-à-dire Ici, là. À ta droite. Ah pardon, j'avais pas vu. Ici. Alors.. Pas ouf pas ouf. Ouais, ouais. Vas-y prends. Oh. Euh, retournons. Mon spot à moi. Attends, attends, attends. Ah, C'est le Qui, qui a à l'écran Bah oui, mais tu l'as toujours ça. Non, justement, c'est la première fois que je l'ai. Hein ah, ah tiens, parce que ça, c'est ce que j'ai moi à chaque fois. En gros, c'est pour le, c'est pour dire le nombre de personnes que tu as tué par score. Et en fait, à chaque fin de score, voilà, enfin, à chaque, chaque fin de round, par un de fin de manche. Euh, tu... Celui qui en a tué le plus, il gagne plus 1 en brutalité. Mmh. Okay. Voilà, je sais pas à quoi ça correspond, mais... T'as plus 1 en brutalité. Voilà. Euh... Ils sont... ils sont tous là-bas. Ma SMG elle a autant de précision qu'un sniper. C'est hallucinant. Je crois qu'il s'est fait une de Euh. Hop. Il y en a un là-bas. Entre les poteaux. Poteaux. Poteaux. Euh. Il y en a un. Entre le caillou et le poteau. Et le dernier, il est caché derrière le truc rouge ou derrière un caillou. Vu. Tu l'as joué ouais. Il est devant toi. Ah oui. sa tête oh. Hop là, Michel. Hop. Je préfère faire cette map là, à celle de euh, tout à l'heure. Ah, j'aime beaucoup mon spot. Ah oui, elle est grave et encore mieux celle-là. J'aimerais bien récupérer des munitions. Euh, là, c'est moi ou ouais, les, euh, les critiques font plus de dégâts, c'est ça Tire à la tête. Oh, ouais, je... ouais, en plus, est... Euh, donc, il y a que les tirs à la tête qui font des dégâts Un critiques à la tête, euh, ouais, c'est mieux. Ah oui. Les, les tonneaux ripop ou pas euh, je sais pas du tout je, je tire dans la tête pourquoi ça fonctionne mmh. non, parce que tu retires pas dans la tête dans l'épaule <rire> c'est marrant c'est quand tu fais exploser un poteau à côté d'eux ils sont, sont projetés genre en mode carton mais. ok d'accord je travaillé ok je suis mort merci je suis à terre ça ça ça J'ai fait extrait de tomber parce que sinon c'était galère pour venir me chercher. Ouais <rire> Je fais pas du parcours hein. Euh ils sont là bas au fond Euh ils sont où les autres Il est il est caché, là Voilà Euh... Les munitions... Parce que j'en ai pas eu, tout à l'heure, moi. Ah J'en ai vu passer. Voilà euh, Les... Rocket Launcher infligent plus de dégâts. Ah, C'est parti Tant que les autres armes sont pas mères, C'est tant mieux Ok c'est la Horde donc je suis retourné sur mon spot Je pense que je suis bien quand il y a la là-haut Quoi qu'ils viennent tous au même endroit hein. Ouais T'inquiète je vais essayer de les, les appâter Ah non c'est bon il reste un mes pieds oh, enfin, ouais. est... On galère là. Si y en a qui est juste en dessous, il te regarde Oui, oui, mais oui, c'est pour ça, je te dis, c'est, J'aime bien cette map. Oh, c'est bien, ça me fait du XP avec mon rocket launcher. Ah, euh... En gros, en vrai, t'as as un souci ou un truc comme ça, tu dois partir du système, hop, tu te mets là, en safe spot. C'est ah. bon, c'est bien. Je dis si jamais genre un pro, genre tuto en mode safe spot euh, dans ce, pendant ouais. la vague de la horde. Allez hop. Euh, les brutas si je dis pas de bêtises. Oh, C'est chiant ça, ils sont plus, euh, plus résistants. De toute façon parce que je crois qu'ils se prennent hein. Ah non. Il spawn tout en haut. Puis Je suis... derrière. C'est des skags Oh les... non, punaise, des chiens Ouais, c'est des skags C'est cool Je suis avec toi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a des gardiens aussi Oh punaise. Mais bon, ça va les gardiens euh, ultra résistants. Euh... Ça va Je peux pas tirer à travers les barbelés. Ouais. ils ont des dégâts. Euh... Enfin, ils ont des hitbox, c'est bizarre. Hein. Attends, je sais que des vais te N'hésite pas à prendre sanguinant hein, dès que tu peux. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Il est plus résistant, punaise. Ah oui, oui, c'est carrément beaucoup plus résistant. C'est qu'ils ont plus sont un bouclier de malade. C'est ça qui est embêtant avec les mm. bon, Je te rassure, dans les prochains Borderlands, ils seront carrément plus faciles à tuer. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Alors. Oh non, c'est le boss avec la. Le buff de Digger... Enfin, de, de défense. Oh, mon dieu. L'arme de ce type est incroyable Prépare-toi, il arrive Le voilà Maître MacLowd Et en plus, il y a la défense et c'est le mec avec le... le pied, je crois. Ah non, c'est celui qui fait des dégâts aériens Je leur fais quasiment pas de dégâts. Alors, moi là, le seul dégât que je leur fais, c'est euh, c'est grâce au, au feu, hein. sinon je leur fais quasiment pas de dégâts en plus. Hein. Parce que je le crame. Non, il y pas tirer Allez, il n'y en a plus qu'un. Il est où Il est là-bas. Il est derrière là, les barbelés. Ah, en plus c'est ceux qui ont les protections là. Ouais. Voilà Allez, round de 3 Alors, On va peut-être réussir à le finir euh, ce DLC. Par contre le stuff il est naze hein. Ouais. Oh, que... Je nice. cru que tu, aies... tu l'as ou pas la la, la, la, la fenêtre bah écoute, sur cette arène numéro 3, oui, j'ai toutes les fenêtres. Alors, oui, vrai avant, j'avais rien du tout, là. Ah, c'est... C'est assez bizarre. Tant mieux. <coughs> <coughs> Défi pistol Oh non C'est nul, ça, c'est nul. Donc là, les... Les ennemis n'ont pas de... De debuff de, de, de... Enfin, de vie ou de santé ou de dégâts. Mm. Bientôt par contre après ils vont se faire bœuf. Et là on va pleurer. Euh toi t'es maintenant. Allez Tu veux médaille, c'est ça Cette vague, c'était juste un échauffement. C'est moi ou elle a dit tu veux médaille au lieu de tu veux une médaille Non, moi, elle a dit qu'elle avait ta sa robe préférée. Ah, mot, tu veux, moi, c'était tu veux une médaille. Voyons ce que ça donne quand je ah, vois non. des champs plus rapides, d'accord En plus, c'est la horde. Ah, mais justement, ah, par contre. Ton, euh... ton salispote. spot. Ah non, c'est les flaggeurs, mince ah oui, non, non, pas tant Non, non, non. non. Tiger, tu cours plus vite. Oulala, oulala, là, oulala. Là, ou là. Okay, Merci, euh... déjà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, bouge pas, bouge pas. T'en doute pas, t'en doute pas. Il est là-bas. Ah, un, il reste plus qu'un, qu il reste plus Où est-ce qu'il est il est... Ah, il est en haut. Mince. Oui. Je l'avais pas vu. Non. Ça fait quoi, sanguine euh, Je l'ai lancé en fait. Oui, mais parce ben, que tu t'es mort, elle, euh, elle est disparue. Sérieux ah Oui, c'est comme moi. Quand je, je pose ma tourelle scorpio, dès que je meurs, ma tourelle scorpio disparaît ce qui, est, ce qui est un peu débile parce que euh, du coup je si, tu, si je, quand j'avais pris le talent la dernière fois on a pas le bouclier c'est l'ordre. Euh, quand j'avais pris le talent la dernière fois qui sait que la, la tourelle pouvait raise, si tu le prends en solo ça sert à rien mm. parce En solo elle se, elle se elle dépop donc elle te reste pas euh, alors lord bon messieurs Alors attention, parce que la horde, ils peuvent balancer des haches. Ouais, mais ils sont un peu trop bons. Allez, c'est les sadiques. Et je crois que t'es en train de les faire bugger, là. ils bougent plus. Justement, tant mieux. Tant j'arrive. <rire> bon, messieurs. Oh, J'avais pas vu. Euh. Alors. Hop. Oula, oula, oula. Ah, d'accord, les, les mecs en feu, là, quand ils te tapent, ils te crament. Oui. Je sais pas. Il euh, n'y a pas de la vie quelque part Oh, non Et c'est les brutasses. Ah, ouais, J'ai pas beaucoup de dans la brise. Mais tu pas encore affronté la brutale S'ils peuvent remettre des skags ça aurait été cool. Oh, bien sûr, on peut... Le premier truc qui pop c'est euh, une brute avec un lance-roquette. Essaye. ça il... Voilà. T'y arrives ou pas J'en ai tué trois. Ah cool Oui il, reste... il reste plus qu'en bas. Voilà Je veux pas trop m'avancer mais il a pas moins d'ennemis sur les vagues là Euh oui oui oui il y a carrément moins d'ennemis Euh c'est bizarre parce que techniquement c'est la dernière vague, donc ça aurait dû être la plus difficile Après on est qu'à la fin oui Le boss Ce boss Donc attention c'est les petits chiens Euh... Ah non pardon, je vais me mettre tout à la Déjà on tue les petits mecs avec. les, les trame. Voilà. C'est moi ou on va passer, enfin on va réussir. Enfin, je touche du bois. Euh, on va réussir plus rapidement celui, ce, ce level là que, que celui d'avant. Aucune oh, idée. Ah, oui, Il vous. reste encore deux rounds. Hein. Euh ouais ouais mais ça euh, ouais, Tant qu'on n'a pas les gardiens, c'est bon. Tu viens de faire ta révolution j'espère qu'il va pas nous faire un... un sixième round où en fait c'est que des boss. Les ennemis infusent des dégâts supplémentaires. Ouais donc c'est... Ils font plus de dégâts. Et c'est des skags et des... Euh... Il y a de tout là. Ouais et ils se tapent entre eux. Ah, mais ah, merde croix t'as mon pif là, il reste plus de deux Un skac hop et voilà ah, c'est euh, Moxie c'est le bruit d'une euh, c'est le bruit que fait une rate qui explose si jamais mm la ah, sortie des ennemis se régénèrent ah. et en plus c'est flingueurs des flingueurs mais sérieusement, les cailloux qui bloquent là le recul quand tu te fais tirer dessus c'est horrible mm. Ah, il est là-bas. Mmh. Il est tout au fond euh, dans sa maison. Euh, vite, faut retourner à ton spot, c'est la horde. Ouais, j'arrive. Vite, vite. <rire> Cours pour ta vie Oh, monsieur Widjoss, bien, bien, monsieur Widjoss. Pas au chocolat, monsieur Widjoss, tu as tout à fait raison. Pas pour m'emmerder. <rire> pour la baston qui dit. Pour la baston et pour les pommes chocolat, oui. Alors, euh, la horde. Venez, messieurs. Paf. Je suis tombé, machine, Je fais une shot. Oh, qui m'a poussé <rire> Jack est tombé Jack il est tombé Gérard, il est tombé il il est tombé. Chute, chute à l'arrière. Attention. Vous avez vu, hein il, il, il tire des, des grenades, mais il dit euh, attention quand il a tiré la grenade. J'ai dit attention au moment où j'ai lancé la grenade. <rire> ah, donc, quand même. Vous avez vu, hein, vous avez vu, monsieur Dame oh non, Jacques. Non, non, non, non, non, non, non. Jacques il est tombé. Non, non, non, non. non, non. <rire> Le sniper a fait davantage de dégâts. Et tu vas es content Pour <rire> bon, bon, une fois que c'est sur une arme que tu, tu fixes main. Allez, on voit du coup, moi je fais assist. Ah oh non, en plus c'est les gardiens. Oh non. Il n'y a pas que des gardiens. Hein. Je, pas, je veux franchir même en haut en fait. Non, je peux pas rester en haut. Je peux pas rester en haut. Ouais, bah ouais, mais c'est parce que les gardiens là, ils... Euh, allez, c'est en bas, c'est pas du tout les gardiens. Hein. Ah, je suis celui qui a plus de. Ouais. Voilà. Allez, on va faire le boss. Ouais. Les, les gardiens, c'est le pire. C'est encore plus marrant parce que dans le prochain côté chronologique. C'est euh, Borderlands de Pressekel et c'est encore plus facile de les tuer parce que tu peux les geler. Mm. Et du coup, quand tu les tu gèles les gardiens et que vu qu'ils volent, en fait ils sont en l'air et du coup ils tombent deux même et du coup ils se tuent eux-mêmes ces trous de balles. Il, il y a un passage où vraiment ils se tous. on me se en ce passage. Ah oui. Euh, où tu vois qu'il se fait attaquer par une horde de gardiens, et en fait t'as juste à faire un pilonnage pignola... glacial, et puis voilà. C'est très compliqué. Attends, je vois pas. Il est caché derrière le poteau. Non, oh, il arrive. Peut-être pas, Hop Voilà Le loot Le loot euh... C'est nul, là. Euh, Rune 5 Déjà ouais. Il n'est pas encore à deux h 30 ça, ça, me J'adore. mieux Allez, tout le monde Allez, monsieur on avait tout fini. Les ennemis visent davantage avec de précision et ils esquiveront toujours les attaques. Enfin, Ils esquiveront plus facilement les attaques. Donc euh, t'inquiète pas si jamais les mecs te mettent des décals au dernier moment quand tu les snipes. C'est normal. Bah, euh, c'est Derrière, t'as enfin, pas les chiens. Derrière, c'est. Derrière, c'est les membres. Les gens ils sont, sont touché, ils les bougent pas. Donc... Ouais, parce que sûrement ils commettent en target. Oui. c'est bon, ça Il y en a un qui oh, est caché de là. Il y en a un C'est pique, c'est pique. Ouais, du coup, ils savent contre eux, c'est vrai. Il y en a un qui est caché là. Il y en a un Oh, je dois faire il est où le dernier Il est là-bas. Bah, il y a la plateforme, non euh, Ouais, je crois. Oui, oh, il est carrément. Euh... Oh, oui, non, il est carrément. Il est du... du côté du TP. Est-ce que tu réussiras ah, ouais. à tenir le rythme Mais euh, de l'autre côté, un TP. Bah, au final, le TP, on l'utilise pas. Hein. Ouais. <rire> Alors, les pistoles et l'esquive. Bah, tu vois, je pensais qu'ils allaient mettre 3... 3 bonus malus, mais en fait, je pense que c'est selon le nombre de personnes dans le jeu. <rire> euh... bah, je. Ouais, je... Enfin, je pense que c'est plus logique, c'est pour ça qu'il y a 2 de... malus. Ah, enfin, bonus, malus. Bonus, malus, c'est pas un personnage de. d'Asterix. Oui. J'ai entendu... entendu ce nom quelque part. Les techniciens de la lance et les mecs de la lance derrière, t'inquiète tu sur ton spot. Je suis en train de les faire. Ah. Bah tiens, et euh, je me suis remis euh, euh, aujourd'hui à Warcraft 3 Reform. Ah. Je l'avais, enfin, je vais euh, euh, Warcraft 3. Hein. Euh, et je suis tiens je, je vais refaire la version de planche complète Tac Non je suis tombé ah, il eu. euh, Donc je me suis refait voilà, je, je suis à, à peu près la, la fin de la campagne Enfin je suis à la trois quarts de la campagne humaine, là, là Et par contre euh, Je le fais avec oh, Attends on va courir plus vite euh, je le fais avec les anciennes voies. Mmh. Euh, c'est grâce au, à un mode FR euh, de mal gagner. Je, je, je prends les anciennes voies. Euh, je testerai peut-être avec les nouvelles, on verra. Punaise! Ah bah oui, c'est normal, tu glisses. Non, je me suis fait toucher et il touche Ça glisse, chef. Tu glisses, chef! Alors, hop. Donc là, ils sont beaucoup plus que d'habitude. Oui, ils sont beaucoup là. non Oh non Oh non, oh non. C'est bon, je peux rien. Il a couru vers moi pour me... C'est un second souffle. Ouais c'est bon ça. Le, le mec en fait j'étais en train de lui tirer dessus et il a couru vers moi et il s'est fait péter. Et du coup comme j'ai tué au dernier moment avant qu'il se fasse péter, j'ai la grenade qui a explosé. C'est bien la première fois où on tombe... Euh... Enfin on arrive quand même, on, on est quand même tombé au sol. C'est la première fois qu'on tombe au sol sur cette map on est au dernier round. Ouais. Euh, que l'autre le, map là. Euh... Je sais pas combien de fois on est tombé, mais bon. Alors, on cours plus vite et les critiques infligent plus de dégâts. Et c'est les brutas. Allez, c'est parti Finissons ce DLC Qu'on <rire> puisse passer un des meilleurs DLC euh... de Borderlands 1. Ah et c'est des skags en plus. Il n'y a pas que des scags. Ouais. Euh. Ils sont où Des skags en bas. Oh, il y en a un qui est à mes pieds, il ne sait pas où se poser moi. Tu le scages corrosif. Voilà. Quoi en fait, il crie OE, mais je crois qu'en fait, quand j'écoute, quand on dirait qu'il crie Robert. <rire> je sais pas pourquoi. Ok. Il est où, le vache Il y en a qui est surtout en haut. Non, non, le vache, il s'en plus en fait. haut oh. Alors ah, c'est bon. Bon, dernière vague. Mais on est parti. Il y a une boss. Ah oui, c'est le boss. Alors je sais pas s'il y a une sixième vague, mais en tout cas, c'est c'est la vague du boss et les coups critiques et on court plus vite. Arrête de les mettre en, en la cible Je le critique mais c'est compliqué. Allez, euh, meurs Allez, finit au corps à corps. Voilà. Ah, le loot Le loot, le loot non, non non non Ah ouais non Toujours pas le loot Ah, oh, oh, punaise. Si on allait mourir ici j'aurais.. J'aurais Je un chat tout de suite. Allez, le loot. On est fini. Pourri, pourri, pourri. C'est super. Allez, ne bougeons plus. Voilà, certificat de brutalité, 5 vagues, 5 rounds sans pitié. Et voilà. On a fini le DLC. Enfin, du coup, il faut aller rendre la quête au compagnon des primes qui est euh, ici. T'es prêt Et où C'est ici. Ça va, euh, oui, oui, vas-y. Voilà. Et du coup, euh, voilà. vous avez fait vos preuves jusque-là. Maintenant que vous avez survécu au cinquième round, passez derrière le rideau et survivez jusqu'au vingtième. Quoi Et on a gagné un kit d'optimisation de. Euh... Euh, bah en fait, c'est si tu veux recommencer, en fait. C'est faites vos preuves. Alors, tu as 4, 5, 6. C'est juste les mêmes, mais mmh. en plus compliqué. Mais sinon, techniquement, on a fini euh, le... Et il n'y a pas de quête euh, sur euh, ça Euh... Non, je crois pas. attends. Non, on n'a plus de quête. C'est juste, si tu veux, faire du plus gros matos... Euh... On a gagné un niveau. Exact. Enfin, j'ai gagné un point. Donc, euh... T'as envie de le faire t'as gagné un niveau, je pense. Ah enfin, oui, j'ai eu un point. T'as pas eu un point j'ai pas gagné de niveau, mais j'ai eu un point de compétence. Pas moi. Je sais pas pourquoi. On est dans l'inventaire. Bah, c'était le kit d'optimisation. Ah T'as pas reçu le kit d'optimisation du chasseur Peut-être la dernière fois. Non, c'est. Bah non, c'est. Euh... Ce que j'ai gagné, c'était le kit d'optimisation. Mais euh. Peut-être peut la dernière fois, j'en sais ouais, je je rien. Là, je j'ai un peu de armes de quoi. Non, coin. bah non. Euh, donc, ça, on enlève. Parce si que ça fait quoi Et bah voilà, c'est fini. Là, j'ai une quête, faites vos preuves. Qui est à 0 sur 1 partout. Tu l'avais pas prise Bah non, bah, techniquement, je ça, tu... techniquement, ça la prenait pour nous deux. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et là, clairement, j'ai 0 sur 1 partout. Oh non ça t'a pas pris la quête le... Est-ce que le la récompense, t'as un kit d'optimisation Dans les récompenses, il y a 12 240 XP, 6 argent et un logo qui ressemble à un kit d'optimisation. Ouais. Bah ouais, bah c'est ça. C'est celle que je viens de rendre. C'est celle que on a fait. Je peux... Mais quand, quand quand on était sur les... T'avais pas de quête en route quand on était dans les arènes J'en sais rien. T'as pas fait gaffe. Si à droite, il y avait... Euh... Ah non, moi, je me suis dit que c'est toi qui gérais les quêtes, donc euh, je me suis dit... Bah ouais, un... mais techniquement, ouais. c'est techniquement c'est partagé. Oui, voilà, c'est ce que je dis depuis ah le ouais. début qu'on qu est sur Borderlands, toutes les quêtes sont partagées. Ah ouais. Bon bah... Ah tiens, il y a, y a un, de... un des flingues légendaires si tu veux qui vont. C'est ouais. le pistolet que j'ai, mais il euh, est moins moins bon que celui que j'ai. Puissance de feu infinie, ça veut dire que ça se recharge euh... Ah euh, attends. Ah non, non ça c'est juste le nom. Ah quoi que, attends. Y a peut-être moyen. Vas-y, allé... tu l'achètes oui, Je sais pas. Dis-le, si j'ai achète. Vas-y, vas les tests, voir si les missions baissent, mais ça met Je pense pas que c'est celui comme celui qu'on avait où les munitions. Euh c'est pas. Non il y a des munitions Ouais, ouais c'est comme celui que j'ai. Ah par contre tu recharges beaucoup plus vite. Ouais. Oui oui. oui, oui. Il fait quand même plus de dégâts que l'autre. Hein. Ouais, Je vais que... le garder. Euh... Oui, oui, oui. J'aime bien celui qui fait plus en recharge. Je l'aime beaucoup. Euh ça j'ai compris. Et ben bah... on retourne à New Haven Bah oui. Et du coup, on fera le prochain DLC. Mais je pensais que Stop. ça avait pris la quête. Je suis désolé. Je suis déçu aussi. Bah, je sais pas. Euh... Ah, je vais dans ton Bullet Oui, je regarde les quêtes. Ouais. Là, dans les quêtes, il y a la descente du bus. Suivre le clap trap dans Firestone. Hein Qui sont pas finis Il y a 0 d'XP 0 dollars. Non, mais les quêtes qui sont terminées. Normalement, c'est dans l'onglet terminé ou c'est dans l'onglet à faire euh, c'est dans la coupe. Oui, mais oui, mais est-ce que tout en haut, il est marqué terminé Non, il y a une croix rouge. Il y a une croix... C'est la quête du début, ça. Celle qu'on a fait au tout début. <rire> c'est quoi ce bordel Sérieusement ah oui, à la descente du bus, c'est la, la toute première quête où on doit suivre Clark trap dans la trap dans, dans la ville. Tu te souviens plus je pas Dans Firestone, c'était la toute, la toute première ville qu'on a visitée. C'était on devait suivre la trap et que même euh, euh, je râlais parce que ils faisaient il faisait, par ici, par ici. Tu te souviens plus Mais c'est bizarre. C'est ici, que... mais euh, voilà. Ouais, là, là j'ai marqué. Alors c'est dans la catégorie coupe avec une croix rouge, il y a marqué inaccessible. Une catégorie de quête inaccessible. Il y a ah, à la descente du bus. Je sais... de non, c'est bon, je sais pourquoi. C'est parce que comme on a terminé le jeu, ça c'est la quête du parcours numéro 2. En gros, en mode brutal, c'est le mode chasseur ultime numéro 1. D'accord. Et en gros, tu as, as dû sûrement lancer une partie en mode... Euh... Euh, je... Parcours numéro 2, t'as dû ça faire as un. J'ai rien lancé sans toi, moi. C'est bizarre. Par contre, il y a marqué niveau 34 par... et faites vos preuves il y a marqué niveau 15. Oui, oui, oui, non, ça c'est normal. Bah, le faites vos preuves, c'est celle que je viens de faire, donc je pensais que tu l'avais pris. Euh, que... Et que c'était partagé surtout. Mais le, le truc du but, c'est parce que c'est le... pour le prochain parcours. C'est quand tu recommences oui. le jeu en fait. D'accord. Tu vois, tu peux recommencer le jeu. Euh... Oui, euh, il oui, un New Game Plus. Un New Game Plus, euh... et après tu as le New Game Plus. Plus Bon, bah retournons à New Heaven. Okay. Et du coup, bah le prochain stream ce sera sur le prochain DLC euh, qui sera l'armurerie du Général Nox. Ok. Euh, Général Nox qui, enfin lui, sera un peu plus long, c'est hein, sûr qu'en un stream on va pas, on va pas le finir. Euh, et ce sera en rapport avec Atlas. Oulah, pardon. Euh, ce sera en rapport avec Atlas. Et euh, on découvrira le personnage euh, principal dans le lore euh, de Borderlands Pressequel, Qui sera mmh. Athéna euh, 699. C'est celui que j'ai, quoi. Euh, en gros, parce que dans Borderlands Presséquel, tu vois, comme là dans l'histoire, euh, euh, dans Borderlands 1, c'est euh, entre guillemets, enfin, ils ont tous découvert l'Arche, etc. Mmh. Mais dans Borderlands Presséquel, c'est vraiment comme si tu jouais Athéna. Enfin, c'est un peu elle, euh, l'héroïne principale de, du jeu. Parce que, euh, à la fin, euh, tu vois que ça finit sur une cinématique avec elle. Oh! Pour partir du bon pied. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oui, une cadence de tir assez élevée. Ah, alors attends. attends moi, le, le 1092 il m'intéresse bien. Bah, les deux m'intéressent. Euh, je prends lui. Comment on fait? Tu maintiens eux. Encore des snipes. C'est un peu Noël Pas hein. au ai... fond. Il fait combien le tien 680. Bah, c'est exactement le même que celui que j'ai déjà. Ah bah attends tiens. J'en ai, ai... jeté un. Il fait 800, celui que j'ai chopé. Il est où euh, Je l'ai jeté. Il est là. Ça, alors c'est mon jour de chance. Euh, mmh. Donc lui, il sert à rien. Euh, non, je, vais Allez, ça, je vais garder. Ah oui, il y en effet. Alors, 104, 147 et 183. Ah, peut-être peut elle. Moi, tu l'as voulais Non, non, bon. 107, 221. Ah, euh, ça, ça m'intéresse pas. Ça. Oh, flingue légendaire, t'as une tâche, dégâts au corps à corps plus 500% Parce qu'il a une petite euh, hache. Ouais. Vas-y, prends-le. Sucker Punch, c'est le je l'ai mis. Quel meilleur gars Euh, alors du coup, ouais, Sucker Punch, c'est un film Ouais. Très bon film. Très psychologique. Hein. Ouais. Euh, Pr je... Pr première fois que je l'avais vu, j'ai rien compris. Mais c'est l'ayant revu, plus, bien plus tard, que je me suis dit « Ah ouais, quand même !» Ah, c'est un super film. Très perturbant, quand même. Oui, oui, ça oui, c'est sûr que... Alors ça, je garde. Ça, je prends poste. Lui, je le garde. Lui, je le garde. Je même... On fait notre petit duel Là, De toute façon, oui. Vu l'heure qu'il on a un peu de temps. Elle est partie. Comment on fait déjà V Euh... V C'est malin ça J'ai eu un petit pistolet. Il y a un goal de celui que tu m'as fait lui. Qu'est-ce j'ai oui, fait Ouais, tu es passé à travers. Ah ok, d'accord. Ah, par contre, encore encore, il... J'avais pas l'idée. Ah non je Mais tu encore corps. ah ah j'avais pas vu le petit pistolet là, sucker punch vas-y c'est quoi Alors, regarde ça c'est un pistolet ça c'est puis c'est c'est ah non c'est un S... c'est SMG c'est un ouais ah, c'est un okay. mitraillette c'est une mitraillette oui ah Oh! Il a pris le sniper à 800! Petit coquet! Ah, si. bah oui, parce que tu fais. C'est ça qui est bien, c'est que je crois qu'il fait des dégâts de feu en plus. Euh. Non. Il fait pas des dégâts de feu? Non. Il fait beaucoup plus de dégâts que celui que j'avais avant. Précision pareil, cadence de tir pareil. Zoom, pareil. Par contre, euh, dé dégâts critiques plus 200, pareil. Par contre, il est dégâts tout court. Je suis passé de plus 70, je crois, à plus 107. Ah oui, 107. oui. Donc oui. Et sachant qu'il passait, euh, je l'ai adoré. Ah, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est un bon film. Euh, ce Punch. Très joli. Très très joli. Euh, bon bah attends, il faut attendre que je revienne. Attends, bah, attends, je vais acheter de la, de la vie. Fait plus simple. Euh... Où est-ce qu'il est, qu est Docteur Z Docteur Z, il est là. Alors, hop. Non, mince. Psst, ah. il euh, est... Euh, c'est parti Petit, petite, petite dernière. Je t'attends en plein milieu. Là, ce que je me suis fait, ce, enfin, ce week-end dernier, c'était le manga, je sais pas si tu connais, Mob Psycho le, le Le manga Mob Psycho 100. Je connais uh, Psycopass, mais uh, ça, c'est C'est Mob Psycho 100. En gros, c'est... c'est un... enfin, Je crois que ça doit être le même dessinateur qui a fait... Euh... Euh, comment... Euh... Ah, c'est... j'allais dire, c'est un manga de ta génération. Et hey, oh euh, euh, c'est pas. C'est un truc. C'est un.. Euh, Onizuka. Ah. C'est. Je pense que c'est le même dessinateur que Onizuka. Enfin, je, je crois. Euh, parce que il y a, y, a, y a des passages. C'est. En gros, c'est l'histoire de Mob euh, qui est un jeune garçon.. Oh, comment il triche euh, Qui est un jeune garçon en fait qui a des pouvoirs psychiques. Euh, mais ses pouvoirs psychiques sont tellement. Euh, puissant en fait qu'il est bride D'accord. et du coup euh, comme il bride ses pouvoirs bah, il, il ressent pas beaucoup de sentiments des trucs comme ça et euh, il est très très naïf mais c'est à mourir derrière parce que des fois tu vois des persos genre c'est une, une, une femme normale et puis deux secondes après tu vois qu'elle fait une tête en mode euh, vraiment genre euh, vieux, vieux, euh, vieux chinois euh, dans les mangas euh, ultra moche euh, avec euh, la barbe et tout euh... Faudrait que si jamais tu regardes c'est pas mal On fait ça dans les, oui. et là, vive, les plus, oh Mais t'arrêtes Oui dis donc. Eh, j'ai pas mis lancé l'oiseau hein. Ah ouais mais t'es avec ton fils, t'as là je... Oui mais c'est mon arme mais... Tu triches, tu triches Tu triches Attends, attends, j'imagine. T'as vu euh, un hein. avec Joyce, il triche il triche. T'es cheaté, t'es cheaté avec ton talent T'es cheaté avec ton talent, c'est tout Allez viens là, viens là que je te tape Viens là L'autre Joe Calotte de tes morts le Joe Ah, pas loin, pas loin, pas loin. Bon, je m'avoue vaincu. Il triche tout le temps partout. <rire> ah non, je suis désolé. ne triche pas du tout. Je respecte les règles du Ton jeu. Perso, est... le jeu, le jeu. Ton Ouin. perso il est tuté. le jeu. Ton perso il est tuté. C'est le jeu qui a voulu ça, ce n'est pas moi. t'es de ouf. C'est une honte. On va y amener la gearbox. Euh... Ah bah tiens, il y a, euh... si tu veux, il y a la mitrailleuse légendaire, que j'utilise, la, la mitrailleuse de feu. Euh... Non, à côté. Euh, par contre, elle part dans 40 minutes, dans 1 minute 40. Si tu la veux. La Hellfire machin, là Ouais, ouais, ouais. La TB combustion Hellfire, c'est celle hmm. que j'ai. Je crois. Non, non, non. C'est celle que j'ai ou pas Ah non c'est pas la même, c'est pas la même, c'est pas la même. Bah prends là si tu veux les comparer Non bah non elle est, elle est moins. elle est moins bonne que celle que j'ai. Bon, où est-ce qu'il est là Viens là, viens là, viens là. Viens là, viens là. Encore viens là viens, ça, là, non viens là, viens là, viens là, viens ah ah, là. Voilà, il a eu sa. Qu'est-ce qu'il dit euh, T'es d'accord avec nous, Robert Ah, Robert, il est d'accord avec nous. Il dit que t'es cheaté. Ah, es <rire> Et c'est ainsi que nous avons perdu Robert. <rire> t'es toujours là Oui, oui. Robert va te coucher. <rire> c'est ainsi que Robert euh, disparut du Twitch Game. Bon, bah voilà. Bon, bon ça fait 4 victoires à une retiens oh. reste... non bah, si t as gagné quatre fois j'ai perdu qu'elle une fois oui oui, oui. mais t'as rien à faire un tableau excel avec oh, oui, bien <rire> <sûr>. <rire> bon on s'arrête hein. oh, tu quittes quitte, quitte quitte et comme ça hop du coup je quitte également alors tout que si tu te mets là tout que petite transition et ben voilà, c'était le troisième DLC de Borderlands euh, Gothian Unset, de Borderlands 1, hein, qui était hum, émeute à l'Underdome de Mad euh, Donc prochain DLC, l'Armerie du général Nox, euh, qui est un très très bon DLC, je trouve, c'est un des meilleurs. Si je mettrais dans l'ordre, je mettrais Nox, Claptrap, euh, le premier, je l'ai déjà oublié, enfin docteur Ned et euh, Mad Boxy. Il y a combien de DLC restants là il euh, y en a 4, il y en a que 4 pour le jeu Non, y en a non restant restant. Restant, il y en a que deux. Il y il Mad... y a le l'armurerie du général Nox et euh, la révolution du euh, du Super Ninja Clatrap. D'accord. Et ensuite, ça sera Borderlands et Et là, dans Borderlands prequel, il y a le meilleur DLC de tous les Borderlands confondus, c'est à l'intérieur de Claptrap. Oh. Non, franchement, c'est pas... C'est pas ce que tu penses, mais c'est, franchement, un DLC où tu... Enfin, tu, tu rigoles, mais... Bah, on est dans, dans, dans, entre guillemets, dans sa tête, non C'est ça. En fait, c'est... Euh, bah, dans l'histoire, c'est... Euh, on doit récupérer des plans secrets qui ont été cachés dans le claptrap, et du coup, en fait, on va devoir euh, donc se balader déjà dans le claptrap avec les circuits imprimés et tout. Donc, euh, genre, ça fait vraiment futuriste quand tu te déplaces dedans. Euh, euh, tu prends des courants et tout électrique, enfin, c'est trop bien fait. Euh, les ennemis, c'est des genres de drones, c'est des drones euh, de sécurité. Et qui est encore mieux, c'est que on va visiter les différentes mémoires de Claptrap. Et tu, on va comprendre beaucoup de choses. Et on va être triste aussi. Ah mais ça, je me doute. Voilà. Du coup, c'est le meilleur DLC. Euh... Et en plus, ce qui est encore plus marrant, c'est que euh, dans Borderlands Space Equal, tu peux jouer avec Claptrap. Mmh. Et du coup, quand tu joues avec Claptrap et que tu vas dans Claptrap, comme là, dans le dans le passage, c'est en gros, tu vois Jack euh, qui, euh, qui scanne quatre trap pour en gros faire un truc d'hologramme que tu rentres dedans. Là, c'est toi qui va directement te faire scanner euh, si tu joues quatre trap pour euh, rentrer dans toi, en fait. Et il y, y a des moments où tu peux casser des trucs dans le 4 trap et quand c'est toi qui qui, qui oui. le fait, bah, c'est encore plus marrant parce que t'as des répliques genre, euh, euh, n'allez pas voir dans ce coin-là, euh, des trucs ça, genre c'est vraiment, il veut te cacher vraiment tout, tout plein de trucs. Mmh. Yeah. Voilà. Du coup, euh, quand on fera Borderlands, après mmh. c'est Eh bien, on va se quitter là. Oui. il euh... a rien ce week-end, de mémoire euh, du Pokémon Unite tous les jours. Euh, oui. Et si j'ai la foi, euh, Zelda. Zelda. Et je suis au courant. Zelda no tout, tout point, point hôpital. Euh, voilà. oui, oui, oui, euh, oui. De toute façon, Pokémon Unite tous les jours. Ah, bon bah donc du coup, pour, pour ceux qui regardent... Euh, je, euh, je sais pas si... Non, il n'y a pas de VOD pour Pokémon Unite. Non, non, non, non, non c'est pour faire des heures et faire oui, des ouais. trucs quotidiens. Bon bah euh, sur la chaîne YouTube, vous n'aurez pas Pokémon Unite. Il y en a déjà un peu, hein. <rire> Oui, bah, il y en a trois. Trois différents. N'hésitez pas Mais à aller regarder. Non, dire, non. il y en a six ou sept des Pokémon Unite déjà. Déjà six ou sept Oui, oui, oui. Ah. Je ne me souviens plus. C'est longtemps. Euh... Il y en a six. Je l'ai sous les yeux, là. Il y en a six. Ah, six Ah, bah voilà. N'hésitez ouais. pas à regarder les six premières vidéos. Bon, après, ce... Je crois que c'était pour les événements, tel en plus. C'était pour euh, la sortie du jeu, euh, puis les événements. Et là, même s'il y a d'autres événements, c'est pas intéressant. Donc, c'est juste se faire oui. déplacer voir euh, si, on, si on est bon ou pas. <rire> Lol. Et euh, wow. le jour où il y aura un vrai gros nouvel événement euh, avec un nouveau tout menu, oui, il, y aura, il y aura de la VOD, mais pour l'instant, là, c'est un peu ré rébarbatif, mais c'est un peu comme farmer du League of Legends, en fait. C'est un peu le même. Oui, même... Ouais. Ouais. Donc, voilà. Sauf que, dans le League of Legends, il n'y a pas Pikachu. Voilà, c'est tout. Il oui. y a Zeri. On peut dire que Zeri, c'est Pikachu. Mais bon, je sais pas qui. C'est le l'avant-dernier perso sorti. C'est une fille euh, électrique. Enfin, c'est une fille qui, c'est un ADC euh, qui, euh, qui qui est relié à la foudre, euh, etc. D'accord. Voilà. Bon bah du coup on va se laisser on va se laisser on va passer une bonne soirée oui. on vous dit à la prochaine n'hésitez euh... pas à suivre la de studio sur les réseaux sociaux oui. qui sont Facebook, Twitter, Instagram euh, et nous rejoindre sur notre Discord n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch euh, comme ça vous aurez le planning euh, et euh, les différents euh, bien, euh, sus susnommés euh, c'était draken et Jake on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À toutes. Cordialement bisous. Cordialement bisous.